Salut, ici Plaisir Keto Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, si c'est la première fois que vous me voyez, et eh bien moi c'est Anne, et dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais des expérimentations je fais des challenge parfois donc j'essaye des petites choses pour aider à vivre en mode keto ou seto sans se prendre la tête donc on fait ça tout simple on complique pas et donc si c'est un sujet qui vous parle n'hésitez pas à vous abonner pour euh, ne rien manquer de la suite activer la cloche de notification aussi alors le sujet de jour j'ai été euh, enfin j'ai eu l'inspiration euh, de le faire parce que bon parfois euh, lorsque je dis par exemple que j'ai perdu 50 livres on comprend peut-être pas bien d'où je viens donc dans cette vidéo je vais montrer quelques petits clichés quelques petites photos d'avant <rire> pour que vous ayez un peu une idée mais avant j'aimerais partager euh, euh, quelque chose que j'ai expérimenté cette semaine vous savez le pain euh, que j'appelle le pain magique en anglais qui est Protein Spy Modify Fast de à Maria Émeric, ce pain fameux qui est vraiment euh, qui a été revisité par plusieurs personnes dans la communauté, surtout en Amérique du Nord je suis plusieurs personnes plusieurs personnes qui font keto, qui font euh, le, la, le protein par modify, fast et qui ont transformé cette recette de différentes façons qui font des gâteaux, qui font des merveilles avec cette base de recettes alors cette semaine j'ai eu le goût de manger le sub. Donc, euh, vous savez, les baguettes, longue baguette long baguettes chargées et tout bien, bien garni euh, Si vous êtes en Amérique du Nord, vous, vous entendez parler du subway. dans ce style-là, j'ai vraiment eu envie de manger ça. Au lieu d'aller acheter un subway avec du pain régulier qui est plein de glucides, j'ai eu l'idée de le faire, de, de le faire. Et je sais que Maria Émeric, elle avait déjà testé ça. Donc, je, sais que, je savais que c'était faisable. Mais je jamais fait personnellement. Alors je l'ai fait, et, mais je l'ai fait avec euh, protéines de blanc d'œuf parfumé au chocolat. <rire> je l'ai fait parfumé au chocolat parce que j'ai passé la commande en fait de ma, ma, ma protéine euh, de blanc d'œuf, mais euh, je n'ai pas fait attention et j'avais commandé en fait le parfum, au parfum chocolat, je ne savais pas. Donc c'est quand c'est arrivé que j'ai dit, oh non, j'espère que je n'ai pas commandé. Je savais vérifier ma commande et j'ai vu que j'avais pas fait attention, donc... Et c'était là, je ne voulais donc pas jeter. J'ai dit, ok, je vais faire avec et je vais voir ce que ça va donner. Et ça tournait que c'est vraiment, vraiment bon pareil. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez voir ces photos-là, j'ai donc fait des, des subs avec des boulets de viande, avec des, des, des, des jambons absolument absolument bon donc ça c'est la petite parenthèse je voulais partager ça avec vous c'est pour vous dire que si vous avez cette recette de base vous pouvez faire aussi des sobs vous pouvez faire vraiment plein de choses et en tout cas moi c'est très très excitant pour moi parce que ça me permet de voir que je ne vais pas manquer la baguette Vous voyez, la baguette traditionnelle ça va c'est pas quelque chose qui va me manquer en tant que tel. donc voilà pour revenir au sujet du jour et eh bien euh, vous savez, parfois, on voit des femmes qui sont peut-être... qui ont été très, très fortes avant, plus de 200... avec 200 kilos et plus. Donc, elles étaient très, très fortes. Et puis, après, on réussit à perdre du poids. Et en général, ces histoires-là, ça frappe, c'est parlant parce que vraiment, on peut voir vraiment la grosse différence. Mais quand vous êtes vous êtes une personne qui a été moyenne comme moi, j'ai été moyenne quand même dans la majorité de ma vie, étant plus jeune, plus petite j'étais pas le genre très mince et j'étais pas aussi ronde ronde particulièrement, j'étais une taille moyenne, donc pour une personne de taille moyenne, la plupart des gens sont quand même de taille moyenne euh, parfois l'histoire bon, on ne peut ne pas bien comprendre d'où la personne vient mais c'est aussi des histoires qui font du sens parce que <rire> voilà c'était mon cas donc je disais j'étais euh, j'ai grandi étant avec une taille assez euh, moyenne je pense que dans ma jeunesse la période où j'ai été la plus mince le plus mince de ma vie c'est lorsque j'avais 18 ans autour des 18 20 ans j'étais euh, quand même assez mince mais il faut dire que cette période là je jeûnais beaucoup donc euh, j'avais une, une certaine discipline euh, dans le jeûne, prière, et puis j'avais beaucoup perdu du poids cette période-là. Donc, quand j'entrais je, à l'université, j'entrais avec 50 kilos. <rire> et j'avais la même taille, je n'ai pas particulièrement grandi. Il euh, y a mon petit oiseau là qui, qui fait un peu de bruit, j'ai oublié de le déplacer. Donc, je suis donc allée à l'université avec autour de 50 kilos. Et après j'ai commencé ma vie de, de, de, de femme mariée autour de 60 kilos Et j'ai donc commencé à faire les enfants tout de suite après Et c'est à ce moment là que ma bataille avec du poids, avec le poids a commencé Parce que après la grossesse numéro 1, numéro 2, numéro 3 Je gagnais à chaque fois du poids Mais c'était le poids de grossesse mais quand même c'était beaucoup Parce qu'à chaque grossesse je gagnais comme presque 20 kilos Donc je me retrouvais autour de 90 kilos, donc 200 livres 90 kg à chaque grossesse. Pas de grossesse numéro 1 autour de 90 kg. Ça pouvait être 90, 91, 92 ans par là. Après cette première grossesse, j'ai fait des efforts. Je suis revenue un peu comme avant. Et quand je dis un peu comme avant, c'est que moi, mon objectif, c'était d'être autour de 65 à 70 kg. Donc à peu près là, c'est là où j'aimais toujours être. J'ai fait des efforts. Ça a bien marché. Grossesse numéro 2. Même exercice, parce que je suis toujours arrivée vers 90 kg. J'ai fait aussi des efforts, je suis revenue, je me suis bien débrouillée. Grossesse numéro 3, même chose. Donc à chaque fois, il fallait toujours recommencer. Mais à la partie de la troisième grossesse, dans la dernière, ça devenait de plus en plus difficile de perdre. Ça devenait vraiment, vraiment difficile de perdre et j'ai eu assez de mal et je me rappelle, donc j'ai essayé plein de choses, comme la plupart des gens, j'ai essayé plusieurs régimes. Mais je suis une personne qui n'aime pas trop les régimes, donc à chaque fois, je n'allais pas au bout, j'abandonnais, etc. Mais il y a quand même un programme que j'ai fait qui m'a donné des résultats très rapides, très très très, très rapides. J'ai perdu du poids très rapidement, un, un temps très très court, je pense 2-3 mois. J'ai perdu plus de 20 kg, je suis devenue très mince. J'ai souvent parlé de ce programme le programme idéal protéines dont j'ai fait ça c'est un bon programme je ne critique pas ce programme c'est bon mais il faut le faire vraiment jusqu'au bout et il faut apprendre comment euh, maintenir après ça parce que c'est un des plus grands défis lorsqu'on perd du poids vous allez voir beaucoup de gens parlent de la perte de poids la perte de poids on en perd on en perd mais très très peu parlent de la maintenance et c'est ça vraiment le challenge parce qu'il faut garder le poids qu'on a perdu si on reprend tout ce qu'on a perdu Si on reprend tout ce poids, ça ne sert à rien finalement. Donc, c'est ce qui m'est arrivé parce que lorsque j'avais beaucoup perdu, mon entourage a commencé à être un peu choqué. Je pense que mon mari a été aussi un peu influencé. Un jour, il est venu, il m'a dit « tu m'arrêtes ça, tu n'as plus 18 ans, etc. » Bref, il n'était pas content et j'ai dit « ok <rire> » j'ai laissé. Donc, je n'ai pas allé au bout de ce programme et je n'ai pas appris comment faire la maintenance avec le temps. Donc, j'ai tout repris ce que j'avais perdu. J'ai tout repris. Et c'était ça mon challenge. Jusqu'à ce que vraiment je me rends compte en fin 2018 que j'étais au poids où je suis souvent normalement lorsque je suis en fin de grossesse. Donc, j'étais dans les 90 kg 200 livres j'étais vraiment ronde je pesais et je commençais déjà à avoir des petits bobos aux genoux etc et là j'ai dit ma chère you have to do something tu dois vraiment faire quelque chose et moi connaissant, me connaissant je savais que mon corps réagit lorsque je mange les glucides donc les pains, pâtes, riz, tous ces tous ces compléments qui accompagnent nos plats je savais que mon corps réagit, c'est-à-dire je prends du poids. Donc, ce que j'avais décidé au début, c'est de les diminuer. Je ne les avais pas coupés totalement, mais je les diminuais. Donc, je mangeais un peu plus de légumes, des protéines, mais je diminuais cela. Et en faisant ça, j'ai perdu autour de 20 livres, donc autour d'une dizaine de kilos, 12, 10, j'ai perdu. Et après, j'ai stagné un peu, mais je n'étais pas satisfaite. Je voulais perdre encore un petit peu plus. Et au même moment j'entendais parler de keto, keto, keto Au début je faisais la résistance, je voulais pas Parce que j'avais vraiment, dans ma tête c'était comme régime Et ça m'énervait <rire> Mais j'ai dit ok, tu n'as rien à perdre, vas-y essaye J'ai essayé, enfin je me suis documentée, j'ai lu, j'ai vu Comment est-ce que, ce que, ce que ça prend, quel est le principe, comment il faut s'alimenter J'ai vraiment beaucoup lu, j'ai acheté des ouvrages, des livres, des recettes J'ai acheté tout ça, des livres qui expliquent les livres des recettes et j'ai commencé et je l'ai fait pendant quelques temps et je me suis rendu compte que mon corps aimait cette façon de m'alimenter. j'ai dit oh, malgré que c'était plus restrictif, on coupait beaucoup plus de choses, mon corps a juste aimé et donc j'ai voulu abandonner à un moment donné mais je me sentais, je n'aimais pas comme la sensation à interne je n'aimais pas et c'est ça qui m'a fait vraiment rester c'est ça qui m'a fait rester, adopter l'alimentation cétogène parce que mon corps a aimé. Et donc, c'est donc de cette façon-là que j'ai perdu jusqu'à 50 livres. Et depuis plus d'une année, j'ai maintenu. J'ai maintenu parce que je suis autour de 68, 9 kilos, 70 kilos. Donc, c'est derrière là que je me trouve. Au départ, je voulais perdre jusqu'à être même vers les 60, début 60. Mais avec euh, le temps, je suis en train de voir que euh, j'ai ajusté mes objectifs. Parce que je pense que je vais être trop amaigrie <rire> Et à mon âge, je ne voudrais pas être trop maigrichonne. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je fais un peu plus d'exercice. De, j'ai déjà parlé de ça. Je fais un peu plus de résistance parce que je voudrais gagner un peu plus de muscles. Et en gagnant un peu plus de muscle, c'est sûr que je ne vais pas, sur la balance, ça ne va pas descendre forcément parce que le muscle va s'ajouter. Donc, je vais être un peu plus musclé. Et pourquoi je veux être ça Parce que je veux pas que mon corps soit flasque. Je veux gagner du muscle parce qu'en prenant de l'âge, on perd naturellement du muscle. Donc, c'est un peu à ce niveau que je suis. Et donc, stabilisation. Donc, pour cette année, je veux parler comment est-ce que je stabilise et en stabilisant en fait pour quelqu'un qui euh, qui a l'objectif de perdre du poids en ayant cette hygiène alimentaire et tout, il peut perdre du poids donc c'est euh, cela c'est un peu comme ça que je, je vois cette année et c'est en fait ça que je voulais partager avec vous pour que vous ayez un peu plus, que ce soit un peu plus clair d'où je viens <rire> d'où je viens et ce que je fais donc si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas aussi à partager votre journée, est-ce que euh, ça se passe bien, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes satisfait de votre façon de vous alimenter. Parce qu'en fait, il faudrait que ce soit un style de vie, il faut vous alimenter de sorte que vous aimiez cela, vous adoptiez cela et que vous vous voyez dans 5-10 ans vous nourrir ainsi et être bien, être heureux. Donc, c'est un peu ça, Enfin, c'est comme ça que moi je vois ça. J'espère que euh, ça vous donne des petites idées. Donc euh, si euh, de tels contenus vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Euh, Posez aussi des questions, ça pourra m'aider à préparer du contenu pour la suite. Et d'ici donc la prochaine fois, on continue à se nourrir. Que du bon. A bientôt. Bye bye.